Coucou Salut à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui, deuxième épisode d'Amnesia The Dark Descent, le jeu d'horreur. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous arrête tout de suite, vous cliquez au milieu de l'écran et vous allez le voir, hein. Ah, tu vas le voir, hein Du coup, nous y revoilà, le premier épisode vous a beaucoup plu j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, du coup j'ai dit, allez Deuxième épisode, j'ai aussi eu des très bons retours par avoir la facecam, donc euh, bah, j'ai décidé de la remettre, je trouve ça cool. Il est actuellement, euh... euh deux heures, du... ouais, deux heures, il est 2h donc je commence à être un peu euh, un peu pété, il faut surtout que vous sachiez que c'est la sixième vidéo que je tourne aujourd'hui pour la chaîne, donc je commence à être un peu cassé, je vais pas vous mentir, mais bon, je suis là pour partager ce moment avec vous, donc c'est cool, alors on va le faire à fond, hein. la patate, la patate, allez, on go. Donc si vous vous souvenez bien, euh, on s'était quitté après la prison dans cette grande salle, euh, dans cette grande salle éclairée un peu énigmatique. Euh, voilà. En oh, tout cas, une grande salle, très grande salle. salle. Alors il faut bien écouter qu'il oui, peut y avoir des indices. De voilà, un antidote pour un poison. Mmh, messieurs, On n'a pas entendu le début du dialogue parce que c'était la fin de l'épisode précédent en fait. Bon. Non, on va. Sur on va surtout pas retourner là parce que je me souviens que le mec était très vénère Alors On va voir un peu ce qu'on a là Un levier déjà J'ai cru voir un levier Ouais on a déjà un levier Un escalier qui est cassé Donc je vais vous écouter hein. Je vais respecter euh, ce que vous m'avez dit Je vais tenter de faire des épisodes de 20 minutes Une porte bloquée Bon on a l'habitude hein. Ah je vous ai même pas montré J'ai même mis mon petit t-shirt Youtube pour l'occasion Voilà euh, One Piece, elle même On vous expliquera sûrement dans le prochain vlog euh, Comment on les a eu et surtout où on les a eu Parce que c'est plutôt cool Le levier est bloqué Non mais j'adore ce jeu il y a... Rien qui marche Y'a rien Bon on va aller par là De toute façon il y a pas d'autre endroit où aller par... Oh non par contre non si vous voulez Pas ça est trop profond pour traverser sans risque alors euh, on va voir j'ai mis une note apparemment donc on va voir ce que j'ai noté sûrement un indice dedans pour rentrer dans les goûts il doit d'abord être vidé d'accord d'accord d'accord d'accord hmm. la question étant comment vider les goûts bien évidemment sachant que le levier est bloqué. Ah ça doit pas être bien compliqué parce que la salle est pas... Euh... Ah pour l'instant j'ai pas accès à beaucoup de choses donc... Euh... Ça doit pas être bien compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de graisser l'engrenage déjà J'ai même pas essayé mais il y a peut-être moyen... Euh, bah de l'huile Bêtement, non Ah non, je peux pas utiliser de l'huile. Euh... Ah je peux pas utiliser l'huile en dehors de en dehors de ma lanterne. Ben, J'aurais bien mis de l'huile sur le sur le truc mais oui, d'accord ok. Alors voilà. L'huile qu'il fallait prendre c'était celle-là. Bon. Hop là maintenant on va pouvoir graisser le petit levier. Pour l'instant rien de bien compliqué. Voilà, maintenant il fonctionne. Ah un truc qui a bougé là, j'ai pas vu. Michel qui est descendu peut-être. Donc dans tous les cas logiquement les égouts se sont vidés. Non, même pas. Même pas. Ah bah ben merde alors alors à quoi ça nous a servi Puisque je peux pas accéder à.. D'accord. Donc j'essaye de le péter le.. Donc j'essaie de péter le tuyau sûrement. Ah bah oui mais il me fait chier votre tuyau là. Là il me fait complètement chier votre tuyau. D'accord, donc faut que je bourrine pour le, le péter en fait. Ça, ça va, ça, je sais faire ça. Voilà, nice. Nice, salut. Allez, go. On monte notre petite échelle. Alors, la salle de contrôle. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Ah, il faut que je trouve les touches pour me pencher aussi. Parce que je sais qu'il y a des touches pour se pencher euh, le bord des murs pour pouvoir euh, observer de manière safe. Alors on va essayer de trouver ça. Voilà, on a fait nos petits réglages et donc logiquement maintenant on peut. Ok, c'est encore dans le mauvais sens mais c'est pas grave, on va s'y faire. <rire> Aucun problème daniel ouais il est mort quoi. ah c'est insupportable. Ah, les écrans blancs pour mes yeux pitié ayez un peu de pitié Je me demande juste à quel moment la bestiole va venir nous casser les couilles OK on a trois valves on a des cloches qui ont l'air inutiles. Donc on a trois valves et on a ce truc-là, qui est sûrement important. Très bien. Une porte lourde. Avec ça, sûrement, ça marche. Exactement. Exactement, j'ai mis... Ah, merde, ça se referme. Ah non, c'est bon, on pouvait de l'autre côté. Ouais, il y a aussi une valve ici. Ok. On va tenter par là. Ben, elle est grande cette salle, hein. La vache Là, par contre, il y a de quoi foutre des énigmes, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc Une manivelle en bois. Ok. Quatre leviers. Je sais pas si je ferais bien de, de toucher un peu ou. Voilà, on va essayer. Un hein. deuxième. Alors, donc, soit on l'enfonce complètement, soit on le sort complètement. Alors, qu'est-ce qui est le mieux on va le laisser sortir pour l'instant et on va tenter par là. D'accord, on a à peu près la même salle. On a toujours ce truc qui doit s'assembler, sûrement. Il y en a un petit truc à lire. Hein. Apparemment, il y a une, une machine de folie. j'ai honte, honte à l'idée d'imaginer ce que son inventeur pourrait penser de mon monstre pas d'indice apparemment un peu d'huile par là bloqué, bloqué bloqué et bloqué quelle surprise bon pour l'instant cette salle est useless, on va voir là, en espérant qu'il n'y ait pas un mec méchant, non il n'y a pas de méchant monsieur, euh, rien d'intéressant ici apparemment, ah si voilà, alors c'est là qu'on doit assembler les pièces, donc on va aller les chercher une par une, calmement, pour l'instant, il est plutôt euh, simple. En plus, ça s'assemble ça tout seul, c'est parfait. C'est nickel. J'ai presque envie de dire easy. Mais je ne vais pas le faire. Merde, ah, il n'y avait pas de pièce ici Il me semblait. Apparemment pas. On va retourner par là. On va bah, tenter là. Ok, on en a une là. On a de nouveau des valves. Ok, ces valves servent à souffler ces cloches. Et de une... Et 2 deux, deux, et deux, trois, hop là, aucune idée de quoi, à quoi ça sert, ça fait peut-être un contrepoids, j'en sais rien, en tout cas là on a une pièce, on prend, ah merde, à le bon pour l'instant pas très flippant cet endroit, hein. plutôt euh, Plutôt des énigmes, mais aucun rapport avec l'épisode d'avant. Hein. Pour l'instant on a rien du tout. Mais bon c'est aussi ça amnésia, c'est. Tu enfin, sais que ça va tomber dans la gueule, mais quand est-ce que ça va te tomber dans la gueule Là est la question. Est-ce que ça, ça, ça semble en moins. je vais mettre là ok il nous en manque une seule. Il nous en manque une seule les amis. Oh le génie. Voilà. Où est la dernière La dernière doit être par là. Ah merde là aussi c'est bloqué. Je pense qu'ils seront plus bloqués une fois qu'on aura euh, terminé le, le truc là-bas. Dégage. Elle est en métal cette chaise ou quoi Il Fait un de ses bruits. Où est la dernière pièce va bien savoir. Je sais que je l'ai vu quelque part tout à l'heure mais... Mais où En train de chercher. La merde alors, où est-ce qu'elle est, qu est La merde, la merde. Où est-ce qu'elle est là Où est-ce qu'elle est passée Quelqu'un peut m'expliquer Vas-y vous allez pas me casser les couilles, il y a une pièce près quoi, donnez-la moi, elle est où Ah ouais, non là vous faites chier là Bien sûr elle est sous mes yeux la pièce Vous êtes là en mode Elle est là Bauty je ne vois pas... Ah d'accord, on peut les assembler autrement. Je crois que ça semblait automatiquement, mais pas du tout en fait. Uh -huh. On m'a fait croire des choses. Il faudrait les assembler pareil qu'ici, logiquement. C'est-à-dire que toi, tu vas... Comment on... on a un objet. Je sais pas comment on fait pour tourner un objet. Mais merde. Ah ça m'a. Vous êtes sérieux là Ah, c'est celui-là! Ah. Tout s'explique! Tout s'explique, les amis! Par contre, là. Hop. Où est cette putain de pièce, quoi? Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est quelque bon. part. Ah ah, ah, ah, ah ah Là je tiens un truc là Je sais pas quoi mais j'ai activé un truc là Qu'est-ce que j'ai activé putain A tous les coups ça m'a pas permis de débloquer la dernière pièce Vous savez quoi Je vais retourner de, dans la pièce principale. Et peut-être que. Peut-être que j'ai vidé les égouts ou quelque chose comme ça. Ah attendez J'ai une idée. J'ai soudain une idée. D'accord. C'était une idée de génie. <rire> Super. Ça marche pas. Bon, on va retourner dans la dans le réservoir et on va voir s'il y a quelque chose qui a bougé même si j'ai bien peur que non allez d'accord on va voir non bon Qu'est-ce qu'on fait à partir de là Alors, Ça n'a probablement pas bougé. Bien sûr. Est-ce que la pièce est pas là Mais où elle est cette putain de pièce Où est-elle Oui, c'est pour ça que je vous disais dans ah oh ah oh, on a deux leviers là, j'avais pas vu ça. Réparer la machine qui actionne le pont est. Ok, donc je vais pouvoir accéder. À cet endroit, c'est nice, et donc il faut que je répare celui-là si j'ai bien compris. Ok, let's go. Ouais, la dernière un c'est sûrement là. Il y a sûrement un truc ici. Forcément. Ah, on arrive à 20 minutes de vidéo. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Serving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. alors remettez-moi la vie normal que je vois rien. Enfin, ah, cette salle a l'air énorme hein, par contre. Il va mettre du temps à faire le tour. Hein. Intéressant. Un pont doit être abaissé pour y accéder. Donc je pense que la fin de le, du chapitre, c'est quand on ouvre la grande porte qu'il y avait là-bas dans le réservoir. Ça, C'est quasiment, quasiment certain, ça. Ça, ça fait sûrement des dégâts, ça. Et le pire, c'est que je ne sais pas ce que je cherche. Quoi. Je suis quasiment sûr qu'elle ne sera pas là, la, la dernière pièce. Réorienter l'eau de l'égout. 7 1839. Il n'y a pas de dénoncer Alexander met beaucoup de confiance dans ce que je peux. Alexander me a mis à jour et me dit qu'il était temps que nous commençions notre travail. Mettez pause hein, si, vous, si vous voulez lire. Mmh. On apprend des choses. Alors à quoi ça sert cette valve trop ce bruit. Si d'accord ce que je fais c'est pour... C'est peut-être pour vider les goûts. Je suis en train de faire ça. C'est très si mal en fait. C'est quoi ces bruits par contre c'est horrible. On dirait un mec qui est en train de se noyer. Lors d'un truc c'est qu'il y ait la... la créature de l'eau qui. Non mais dites pas que c'est elle. Non, s'il vous plaît. Vous mettez pas ça. C'est le pire truc de Amnesia vous êtes sûrement en train de vous demander de quoi, de quoi je parle. Merde, je peux remonter par là. Putain. En gros, euh, vers le début du jeu, vous avez un passage où vous devez progresser dans l'eau, en fait. Et vous vous pataugez comme ça dans l'eau. Et vous avez des petites caisses de bois pour vous maintenir hors de l'eau. Et en fait, vous avez une espèce de créature dans l'eau. Et à chaque fois que vous tombez dans l'eau, que vous mettez les pieds dans l'eau... Vous, a, la créature vous fonce dessus en fait pour vous bouffer. Et c'est absolument horrible. Donc vous devez sauter d'une du, caisse à l'autre. Ou alors courir dans l'eau vers une caisse. Pour, pour pas qu'elle puisse vous bouffer. Et si vous vous ratez c'est... Ah oh, putain. Comme je viens de faire par exemple. Et ben vous faites bouffer. Et c'est atroce comme... C'est atroce comme... Et vous avez un moment où vous devez lui envoyer des, des morceaux de cadavres. Des morceaux de chair pour l'occuper pour qu'elle le, les mange pendant que vous ouvrez, vous ouvrez une porte par exemple. Et, je le sens de ce moment, il est horrible et depuis j'ai... j'ai qu'une peur, c'est qu'ils me remettent la, la créature dans l'eau, parce que j'ai horreur de ça. Ok, on a accédé à la deuxième valve. Voilà, va je juste faire ça. 1839. Je ne être certain, Alexandre a réussi à... Soudainement, la lumière bleue a été détruite par des draps de rouge et les bâtiments ont brûlé avec des tissus pulsants résonant avec la scène. Alexandre a rapidement couvert l'orbe en quelque sorte. Uh hum hum. On peut tuer une histoire avec l'orbe. On a l'air d'être plutôt puissant. Bon, stop. Épisode terminé. vous m'avez dit des vidéos courtes, et vous avez raison, donc on va faire des vidéos courtes. Je coupe ce chapitre en deux épisodes, enfin j'espère que je l'aurai fini à la fin du deuxième. Euh, donc cliquez sur l'intention au milieu de l'écran pour aller au prochain épisode. Allez, à tout de suite